Salut, je m'appelle Valentin Brault, j'ai 28 ans et je fais de la planche à voile depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai été diplômé du brevet d'état de premier degré de voile en 2010 et ensuite j'ai appris le métier de la voilerie pendant 7-8 ans dans une voilerie à La Rochelle. Ma discipline, c'est bien la planche à voile. C'est du fun board, exactement, dans la discipline du slalom. Contrairement à une planche olympique, il n'y a pas de dérive sur cette planche. Il faut un minimum de vent pour pouvoir, pour pouvoir l'utiliser. Il faut 12 nœuds, c'est-à-dire environ 20 km h de vent. Déjà, on va très très vite. Mmh tourne en moyenne à 30 nœuds de, de vitesse euh, voilà sur, sur un parcours, donc euh, c'est une vitesse assez élevée. Il faut être super attentif parce que ça va vite, euh, on est quand même euh, assez nombreux à l'arrivée sur une marque. Il faut être vigi vigilant des, des autres concurrents. La vraie contrainte, c'est de, de, des fois de ne pas pouvoir naviguer parce qu'il n'y a pas de vent. J'ai environ 4 à 5 prépas physiques par semaine. J'essaie de, de la faire un, un peu plus l'hiver. En fait, quand il n'y a pas vraiment de, de conditions pour, pour naviguer. Une heure à deux heures par jour en salle pour la muscu. Et puis ensuite, ça peut être sur l'eau. Ça peut être deux, trois heures, même des fois plus. Et j'essaie de, de partir en stage dès le mois de février pour pouvoir commencer à faire un gros bloc d'entraînement sur l'eau. Et les compétitions ont, qui commencent au mois de mai. Donc ça fait une bonne période pour s'entraîner. Moi je fais le, la Coupe du Monde, donc du coup c'est un circuit mondial où il y a 7 épreuves de Coupe du Monde. Ça c'est les grosses courses de l'année, après j'ai les étapes de chemin de France et l'objectif ça c'est de rentrer dans, dans le top 15, 15, top 20 mondial et après pourquoi pas venir chercher titre mondial dans les années à venir. J'ai rencontré euh, Alain et Fred suite à une, à une vidéo que j'avais euh, faite avec un, un ami d'enfance. De, Alain et Fred sont tombés dessus, ils ont trouvé ça vraiment très drôle et puis ils m'ont contacté et ils ont voulu me filer un petit coup de main pour, pour démarrer ma, ma carrière. en fait. C'est incroyable parce que euh, on, on découvre qu'on a des valeurs euh, communes. L'idée c'est de ramener des médailles euh, quand on est sportif, euh, quand on est une entreprise c'est de, de se développer, de gagner plus d'argent, donc euh, c'est vraiment des valeurs qu'on retrouve et c'est ça qui est, qui est motivant au final. Une grosse galère que j'ai eue, euh, je me pointe à l'aéroport et euh, ils veulent pas prendre les sacs, les sacs de, de Windsor parce que c'est trop gros à transporter, l'avion est trop petit et, euh, et je me vois arriver à, à l'aéroport de Tallinn, en Estonie, et être obligé de faire un, un aller-retour en ferry jusqu'en jusqu Finlande pour aller chercher mes sacs, sachant que la course est commencée le lendemain. Gros moment de stress, mais bon, on a quand même réussi.